si on arrive vraiment à être en accord avec ça, on est en accord avec le monde. C'est tout ça va Ça va continuer, ça va, ça va être, ça va ça va... Ça va être On était là, on est là, on est encore là. Mmh. Vraiment mon rêve ultime, ce serait que la science arrive à trouver un moyen pour qu'on puisse euh, en plus avoir le sexe euh, qu'on veut. Switcher à une appli en fait <rire> en femme, euh, ce serait génial. Ou les deux, ou les deux en même temps, ce serait bien aussi.